Salut tout le monde, salut les amis, salut les routards. Moi je suis Ben le Routard et je voyage depuis quelques mois en Asie du Sud-Est. Et là je suis sur la fin de mon voyage, en ce moment je suis au Vietnam, dans un petit parc assez sympathique. J'ai essayé de m'éloigner un petit peu du bruit pour vous faire cette petite vidéo. Où, dans celle-ci, je vais vous expliquer un petit peu mon retour sur la Thaïlande, pourquoi j'ai kiffé ce pays et pourquoi vous devez absolument aller le visiter. Pour vous préciser un petit peu ma pensée, j'ai reçu énormément de messages de personnes qui me disent « Tiens, j'adore ce que tu fais, j'adorerais voyager, j'ai trop envie mais j'ai pas le courage. » Et bien justement, ce message est principalement pour vous. La Thaïlande, c'est le pays idéal si vous voulez commencer à voyager. Que ce soit en sac à dos, valise, n'importe quelle manière en tout opérateur, ce pays est super simple d'accès. Vous avez des transports pratiquement partout, que ce soit des bus, des tuk tuk-tuks, des taxis, des hôtels. Vous galeriez jamais à en trouver, il y en a partout. Que ce soit des auberges de jeunesse, que ce soit des hôtels haut de gamme, selon le confort que vous demandez, vous trouverez ce dont vous avez besoin. C'est idem pour la nourriture. Les restaurants, il y en a dans la rue, qui sont à tous les prix. Ça peut commencer à partir d'un euro et ça peut monter jusqu'à des sommes. Bon, bah, Si vous avez vraiment envie de goûter à la nourriture thaïlandaise haut de gamme, je pense que vous pourrez vous faire plaisir quand même. Si vous avez besoin d'être rassuré et manger dans des restaurants, allez-y, il y en a partout. Bon, par contre, je vous conseille quand même de manger dans la rue parce que, déjà, premièrement, c'est pas cher et deuxièmement, excellent excellent. Je connais personne qui est tombé malade dans la rue. Après, peut-être que ça peut arriver à certaines personnes, mais si moi je parle en ratio de nombre de voyageurs que j'ai rencontrés, oui, j'en connais pratiquement aucun qui ont eu un seul problème avec tout ce qu'ils ont mangé dans la rue. Par contre, faites super attention. La nourriture thaï est super, super, super épicée. Il y aura des plats comme le de thaï qui, eux, aucun souci, ne sera pas épicé. Mais il y en a d'autres. Vous prenez tout de suite ceux qui veulent euh, s'amuser à dire oui. Euh, vous inquiétez pas, j'ai mangé épicé. Faites attention. Parlons d'un point qui, je pense, euh, trotte dans la tête de pas mal de gens, surtout des femmes. C'est le point sécurité. Est-ce que voyager en Thaïlande, euh, est-ce que quand on voyage en Thaïlande, on est en sécurité Et bien, cette question, je vous répondrai oui. La Thaïlande n'est pas un pays plus dangereux que les autres. Voir personnellement, moi, je me sens plus en sécurité en Thaïlande qu'en France, par exemple. Surtout dans pas mal d'endroits que j'ai rencontré énormément de femmes qui voyageaient toutes seules et pas que des jeunes femmes aussi j'ai rencontré une femme de cinquantaine d'années qui avait décidé de, de prendre ses vacances et de pouvoir voyager pendant quelques mois toute seule et je vous garantis qu'elle s'est sentie vraiment beaucoup plus en sécurité en Thaïlande en France. C'est le ressenti de pas mal de femmes que j'ai rencontrées pendant mon voyage et elles disent toutes la même chose, elles se sentent beaucoup plus en sécurité en Thaïlande qu'en France. Et bien sûr, si vous comptez voyager en solitaire, le meilleur moyen pour rencontrer des gens, ce sera d'aller dans les auberges de jeunesse où là, vous pourrez rencontrer énormément de monde. Et ce qui est assez marrant, c'est que j'ai rencontré pas mal de filles qui, elles, voulaient le voyage en solo pour justement bah, se retrouver de temps en temps tout seul et pouvoir penser à réfléchir sur eux-mêmes. Et la plupart des filles m'ont dit pratiquement tout le temps la même chose elles se retrouvaient jamais seules. Contrairement à mon expérience, où moi ça m'est arrivé des fois de me retrouver tout seul, mais personnellement ça me dérangeait pas. Il y a des moments où j'aimais bien rester seul, des moments où j'aimais bien rencontrer du monde, et je pense que dans un voyage on a besoin aussi d'un équilibre. Si vous êtes un voyageur depuis pas mal de temps et que vous vous demandez est-ce que faut vraiment que j'aille en Thaïlande parce que c'est une destination touristique, il y a beaucoup trop de monde qui y vont, et puis voilà, et ben bah, moi je vous conseille quand même d'y aller parce qu'il y a énormément de lieux qui sont restés encore hein, pas visités du tout, donc si vous êtes quelqu'un qui adorait sortir des sentiers battus, et eh ben, il y a encore pas mal de lieux en Thaïlande qui ne sont pas du tout visités, comme par exemple Lissa qui est l'est de la Thaïlande. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Pour les petits conseils, si vous avez besoin de conseils sur différents lieux, moi je vous conseille un blog que j'ai connu il n'y a pas si longtemps qui s'appelle Les routards en Thaïlande. Ils ont pas mal d'articles, bien sûr principalement sur la Thaïlande et aussi sur d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Donc je vous laisse leur lien dans les commentaires. Dites-moi de votre côté si cette vidéo vous a été utile, car je compte en refaire d'autres et je pense que la prochaine ce sera mon petit top des lieux que j'ai préférés en Thaïlande, car je sais que pas mal de gens font un petit peu leur top et ça peut peut-être vous donner aussi l'envie d'aller dans certaines destinations. Et puis voilà. Pour bon, d'ici là, nous on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis. Mettre un petit j'aime ou laisser un commentaire D'ici là nous on se retrouve pour la prochaine, salut